Aujourd'hui, nous vous proposons de comprendre ce qu'est la hiérarchie des normes juridiques. Peu connue, cette hiérarchie permet pourtant d'appréhender les garanties dont nous disposons pour permettre de régler les cas particuliers en fonction de règles écrites et claires et non pas en fonction de la bonne ou de la mauvaise volonté de tout à chacun. Les règles de droit ont donc différentes sources et il est évident qu'une valeur différente doit leur être accordée afin d'avoir un droit cohérent à appliquer. Pour comprendre cette hiérarchie, il faut d'abord connaître ces différentes sources. Il y a d'abord les sources nationales qui sont de trois natures. Les sources constitutionnelles, donc soit le bloc de constitutionnalité, qui est une notion qui apparaît dans une décision du Conseil constitutionnel de 1971, qui a pris le nom de liberté d'association, mais aussi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution de 1946, c'est-à-dire la Constitution de la 4ème République, la Constitution de 1958, qui est celle de notre 5ème République, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ainsi que la Charte de l'environnement. Il y a en outre les normes législatives, qui sont les lois. Elles sont votées par le Parlement, mais soit l'initiative de l'Assemblée nationale, et on parlera alors de proposition de loi, soit l'initiative du gouvernement, et on parlera de projet de loi. Il y a également les ordonnances dans ces sources législatives, mais on verra un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Il y a enfin les normes réglementaires, elles correspondent aux décrets d'application, c'est-à-dire qui viennent organiser la mise en œuvre d'une loi ou autonome pour des domaines d'action qui ne sont pas dévolus à la loi, ou encore les arrêtés qui sont des décisions du ministre, du préfet ou du maire. Par exemple, les dates du baccalauréat sont définies par un arrêté ministériel du ministère de l'Éducation. Donc là, on vient de voir les sources nationales, il y a aussi les sources internationales du droit, avec notamment les normes qui viennent de l'Union européenne, qui est le droit communautaire, donc c'est des textes qui sont issus des institutions européennes, et les directives, euh, dont l'objectif est d'harmoniser le droit dans l'Union européenne, mais les moyens pour la mise en œuvre de ces directives sont laissés à l'initiative des États membres. Il y a également les traités et accords internationaux euh, qui vont régir euh, certaines choses, par exemple comme les échanges Erasmus, euh, le commerce international, l'environnement, ou les droits de l'homme. On voit donc la multitude de possibles sources de droits dans l'ordre juridique national et pour éviter toute difficulté, c'est la Constitution qui vient poser des principes qui régissent les relations entre ces différentes sources de droits. Donc traditionnellement, la hiérarchie des normes est représentée selon la pyramide de Kelsen. Aujourd'hui, on vous propose de la voir sous la forme d'un escalier. Tout en bas de cette pyramide, il y a donc la jurisprudence, ce sont des décisions de justice, mais il y a également les usages et les coutumes. Juste au-dessus de la jurisprudence, il y a les arrêtés. Juste au-dessus de ces arrêtés, il y a les décrets. Juste au-dessus des décrets, il y a donc les ordonnances, que vient surplomber la loi. Et il y a, au-dessus de la loi, les traités internationaux. Et au-dessus de ces traités internationaux, il y a les textes de droit communautaire. En droit interne, on a tendance d'ailleurs à placer ces textes de droit communautaire sous la Constitution. Mais en droit de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a tendance à considérer que les traités de l'Union sont supérieurs aux constitutions des états membres. Et donc, au-dessus de toutes ces normes, il y a la Constitution. Donc, la règle dans cette hiérarchie, c'est donc qu'un texte inférieur ne peut être contraire à un texte situé au-dessus de lui dans cette pyramide. Par exemple, l'article 66-1 de la Constitution dispose que nul ne peut être condamné à la peine de mort. Le 13e protocole de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a été ratifié par la France en 2007, dispose, lui, qu'il est aboli la peine de mort en toutes circonstances, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir ni de dérogation, ni de réserve. Puisque la loi est située à un niveau inférieur à la Constitution et à la CEDH, qui est un traité international, donc qui est ici, euh, en fait, aucune loi ne peut, ne peut venir autoriser la peine de mort à nouveau, à moins de modifier la Constitution et de sortir de la CEDH, qui sont des processus très longs et très improbables.